Alors, tout d'abord, avant de commencer sur l'actualité internationale, on va revenir sur le débat hein, des 11 candidats. Alors, un débat qui a été long, éternel, 3h30, euh, mais on peut constater, premier constat, c'est que ce débat a été un débat de gauche. Effectivement, on a parlé oligarchie, pouvoir de l'argent. On a parlé corruption, on a parlé immunité parlementaire et on peut donc que se satisfaire que ces débats ont été unanimes avec hein, la plupart des candidats Jean Lassalle, Asselineau, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon ont été unanimes pour condamner en fait cette collusion avec le monde de l'argent qu'on a reproché d'ailleurs beaucoup à Emmanuel Macron. On peut aussi euh, constater qu'on a parlé beaucoup de démocratie. On a parlé transparence des élus, on a parlé institutions et on a parlé comportement des élus face à la, à la population et au peuple. On ne peut que se féliciter. Ce sont des thématiques qui ont été abordées l'année dernière pendant le mouvement contre la loi travail à nuit debout euh, notamment. On a abordé notamment Jean-Lassalle a abordé aussi des thématiques comme la France-Afrique, comme la, la relation internationale, l'universalisme français. Euh, le français enfin, lui aussi a été remis en question. Et lorsque François Fillon a essayé de parler de la dette. Il a été vite remis dans les cordes et lorsque Marine Le Pen a provoqué encore l'Assemblée en disant qu'il euh, y avait un ennemi intérieur et que la France était l'université des djihadistes, et ben, ces provocations n'ont pas pris et on est donc tout à fait satisfait. Par contre, on peut regretter plusieurs choses. Il y a une course à l'échelle au l'armement et lorsque la plupart des candidats unanimement regrettent que le budget de la défense est baissé et qu'il faille le mettre à 3% du PIB, on ne peut que être effrayé. Lorsqu'on voit la fragilité du monde contemporain, lorsqu'on voit le conflit entre les états unis et la Russie en Europe, mais aussi en Syrie, lorsqu'on sait que l'ONU est en train de remettre en question l'arme nucléaire, que les Chinois sont les porteurs de cette proposition, que la dissuasion nucléaire est en train d'être remise en question, on ne peut qu'être sidéré par l'obsolescence de, de, de ces prises de position sur un, la hausse du budget de la défense. Et pourquoi faire Alors, autre constat, l'écologie est complètement absente du débat. Et on peut mettre pointé du doigt l'organisation de, de, ce, de cette mascarade qui n'a pas mis à l'agenda cette, cette thématique. Mais et depuis, on sait d'ailleurs que le dérèglement climatique fait vraiment rage en ce moment et qu'il y a certaines conséquences qui sont inévitables actuellement depuis mars. On a les plus hautes températures mondiales depuis plusieurs décennies. Alors, alors, lorsqu'on voit la plupart des candidats évoquer le Conseil National de la Résistance, Parler de bonheur, François Fillon parle de bonheur. Parler des jours heureux, François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon qui nous parle de, de, de l'après-guerre. On est en droit de se poser plusieurs questions. Évidemment, on est sur des thématiques plutôt de gauche. Et on pose surtout cette question car le Conseil National de la Résistance va accoucher de la 5ème République. Et c'est peut-être un changement de République qui est à venir. Hier soir, à 22h40, heure française, l'armée américaine a bombardé de la province de Homs, une base syrienne. Et ces bombardements font suite au gazage de la population en début de semaine par Bachar et Assad. 59 missiles Tomahawk ont été tirés hein, de, depuis des navires US Porter et US Ross hein, qui sont situés euh, non loin de la Syrie, et c'est une véritable déclaration de guerre hein, pour le gouvernement Trump, dont on sait qu'il avait fait euh, toute sa campagne en critiquant le côté va en guerre euh, d'Hillary Clinton. Car en effet, en début de semaine, euh, Bachar el-Assad avait gazé la ville de Kar sheikhoum euh, plus de 72 morts selon Médecins euh, sans frontières, une vingtaine d'enfants et plus de 400 blessés selon euh, l'Organisation selon euh, euh, mondiale. بالشوارع ميتي قدام البيوت ناس طالع دم من من تمه هيك هيك هيك في في زلم ونساء طالع دم من تمه من من من الغاز الكلور مدري غاز سام حسبنا الله ونعم الوكيل <تصحة> كل العلم عند الله قام الطيران اليوم بقصف مدينة خان شيخون مما أدى إلى إصابات, إصابات في غاز الكيماوي ويشك انه غاز السارين بسبب الأعراض التي أتت إليها كانت عدد الإصابات كثير جدا حوالي 200 مصاب تم اسعافهم إلينا وكان بينهم حوالي 50 شهيد فما فوق Suite à ce gazage, un double bombardement a détruit totalement l'hôpital de la région. Alors cet événement est fondamental dans le revirement de Donald Trump, qui a donc déclenché une offensive très rapide de manière d'ailleurs assez anticonstitutionnelle pour les Américains et qui va peut-être d'ailleurs fragiliser encore la position de Vladimir Poutine dans la région. Car Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont essayé de s'en défendre et c'est d'ailleurs soutenu par certains, certains sénateurs américains. Ils ont prétexté que cet entrepôt était en fait un entrepôt rebelle ou qui contenait certaines substances chimiques de gaz qui auraient d'ailleurs ce qui se serait propagé dans la région. Mais cet argument ne tient pas puisque d'ailleurs les rebelles n'utilisent quasiment jamais du, du gaz sarin. C'est très compliqué à manipuler. Ils n'ont aucun intérêt à utiliser du gaz, puisque c'est une arme plutôt de dissuasion et qui se propage dans la population. Et on sait que les rebelles syriens ont besoin de la population pour se cacher. Et en plus, le bombardement de l'hôpital qui suit juste après cet accident, hein, selon Bachar el-Assad, est inexcusable. La Russie utilise le même discours mensonger pour détourner l'attention de leurs alliés. À Damas. Si certains membres du Conseil de sécurité pensent que nous devons avoir une nouvelle résolution, elle doit être totalement différente et doit avoir une autre forme. Alors on sait que les bombardements d'Alep avaient vraiment fracturé la communauté internationale. Et ce revirement de Donald Trump est particulièrement éloquent. C'est surtout un, un espèce de camouflet pour euh, les Bachar el-Assad, pour Vladimir Poutine, qui est fragilisé dans son pays. Il y a eu plusieurs manifestations euh, à Moscou, mais aussi en Biélorussie, mais aussi pour tous les Occidentaux qui ont soutenu euh, Bachar el-Assad, en tout cas qui ont été complaisants avec lui, qui ont été complaisants avec les bombardements euh, russes euh, à Alep, notamment. Ces mêmes soutiens occidentaux qui ont utilisé ce conflit pour critiquer l'administration Clinton, critiquer l'establishment américain, qui ont, pour critiquer la social-démocratie, et qui en fait découvrent qu'ils ont soutenu euh, des criminels. Alors faire le bilan des années Corée est particulièrement compliqué, hein, c'est tout autant euh, sensible que de faire le bilan de Hugo Chavez ou de Fidel Castro, tant ce président a marqué son époque et est hautement symbolique. Raphaël Correa est diplômé en Économie à l'Université de Louvain en Belgique, puis de l'Université de l'Illinois. Il est professeur d'Économie à l'Université de Quito, devient conseiller rapidement du, du Président Palacio, son ministre de l'Économie en 2005, puis il est élu avec fracas en 2006 Président de la République d'Équateur. Arrivé au pouvoir, il met en question la dette illégitime de l'Équateur et il provoque la communauté internationale par un projet particulièrement audacieux, le projet yatsuni Tété. Le parc de Yasuni, en Équateur, a 100 millions de barils de pétrole estimés. Il promet à la communauté internationale de ne pas exploiter ce pétrole en échange d'un manque à gagner et d'un financement de la part des pays pour ne pas exploiter ces ressources naturelles qu'il qu appelle bien commun de l'humanité. Le projet ne fonctionnera pas par manque de volonté des États internationaux et provoque la communauté internationale en accordant l'asile politique à Julian Assange. En 2010, il subit une tentative de coup d'État dont il échappe miraculeusement. L'armée le retrouve séquestré dans un hôpital. Quelques heures plus tôt, en colère, il s'est adressé aux manifestants. Si vous voulez tuer le président, allez-y, je suis là. Tuez-moi, tuez-moi, si vous n'êtes pas content. Tuez-moi si vous en avez le courage, mais nous, nous continuerons cette politique, cette politique de justice, de dignité, et je ne ferai pas un pas en arrière. En décembre 2014, la rupture est consommée avec les peuples indigènes. Raphaël Correa fait fermer le siège de la Conai, et ça suscite l'émoi de la communauté internationale. Raphaël Correa s'en défend. Hein. Il dit que c'était un siège qui appartient à l'État et que ce, ce, ce, ce siège était un cadeau euh, du soutien du, de la CONAI au dernier euh, au président Gutiérrez, qui est un président euh, de droite et libéral. Et qu'il n'est pas normal que l'État abrite en son sein euh, différents partis euh, politiques. Mais on voit bien que la, la décision était parfaitement orientée et qu'il y a une vraie vraie scission et un vrai conflit entre ces deux, euh, ces deux organisations. Car il ne faut pas voir la CONAI et la plupart des mouvements et partis. Indigènes en Équateur comme des partis exotiques et plutôt sympathiques. Ce sont des organisations parfaitement structurées euh, qui ont soutenu différents gouvernements, y ont participé et qui ont, ont d'ailleurs on reproche aussi beaucoup de collusion avec la mafia. On sait qu'en 2004, l'un des dirigeants de la Conai avait été avait une tentative d'assassinat de la part de la mafia équatorienne contre lui. Alors on peut critiquer évidemment le, la gouvernance de Rafael Correa. On peut lui reprocher son abandon de ses convictions écologistes. On peut lui reprocher parfois certaines dérives autoritaires, mais ne lui demandons pas ce que nous, pays occidentaux, n'arrivons pas à faire, et la gestion écologiste du de, de, pouvoir Coréa euh, en Équateur n'a rien à envier avec la plupart des pays occidentaux. Ne soyons pas naïfs non plus sur la question indigène en Équateur, ne soyons pas naïfs sur la prégnance de la CIA des États-Unis depuis 40 ans en Amérique du Sud. Équateur et Raphaël Coréa demeureront euh, dans l'histoire euh, ce laboratoire sud-américain dont beaucoup de pays et de civilisations occidentales auront à s'inspirer avec différents présidents comme Pepe Morica ou Evo Morales. Alors Demain, ce sont les élections législatives en Birmanie et le gouvernement Dao Suki est en difficulté. Il vient de perdre les élections intermédiaires et on lui présage une prochaine défaite. Et la situation est particulièrement inquiétante dans le Nord, la tribu des Rohingyas est prise pour cible par toute la région, cette tribu qui est musulmane et qui est prise pour cible par les bouddhistes de la région. Salut à tous, direction de la Birmanie, la province du Rakhine, où la communauté Rohingya est considérée par l'ONU comme l'une des plus persécutées dans le monde. Issue de la colonisation britannique et de confession musulmane, cette ethnie est en proie à un véritable génocide par les fanatiques bouddhistes et nationalistes depuis 1962 et la junte militaire au pouvoir dans la région. Et est non? on va dire, bain, non? Bah, il va, oh, il a deux, il nom. il y a deux, il il y a deux, de nom. il y a pas de nom. il a il y il n'y a pas de nom. a La question de la citoyenneté des Rohingyas posait aussi problème à Aosan Suki, prix Nobel de la paix. À la sortie de l'hémicycle, la dame semble bien plus disposée à répondre aux journalistes. Nous tentons à nouveau notre chance. Madame Souchi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Madame Souchi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays C'est une question bien trop complexe pour y répondre comme ça, en passant. Et euh, il faut savoir que depuis euh, juin, euh, la, cette communauté, donc la communauté des Rohingyas, euh, subit euh, donc un génocide, un massacre, euh, établi par euh, la junte militaire et également par la communauté de confession bouddhiste. Euh, ce qui est malheureux, c'est qu'on en parle très peu. Que euh, C'est absolument pas médiatisé euh, en France. Euh, J'imagine qu'il y a des raisons euh, à l'échelle euh, économique, compte tenu du fait que la Birmanie commence à s'ouvrir euh, sur l'économie internationale. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne sent que euh, euh, sous qui est l'ambassadrice de ce pays. Euh, donc ça c'est assez déplorable de la France de ne pas dénoncer ce massacre. En 2016, suite à l'attaque d'un poste de police par une communauté rohingya inconnue, la, la réponse a été terrible de la part de toute la région puisque 75 000 personnes ont dû fuir, il y a eu des viols et des massacres de masse. Et on sait que Hassan Suki a déjà eu à de très nombreuses reprises à des questions sur la question des rohingyas et n'a jamais su réellement répondre de manière ferme et définitive. Alors on est en droit de demander à la prix Nobel de la paix de revêtir le costume euh, des habits de, de, de la distinction internationale que la communauté internationale lui a donnée, euh, et qu'elle règle rapidement euh, ce conflit. Euh, dans... to violence, I object to violence committed by anybody against anybody. It does not matter whether the violence is committed by Buddhists or by Muslims or by Christians. I object to it entirely. I've always been against violence, especially in politics. And I'm sorry that our people are not able to settle their differences across the table by talking to one another rather than by resorting to violence. I've said this very clearly, that any violation of human rights and any acts of violence are inimical to a united and peaceful society. And I stand by that. Today we look at the recent violence in Rakhine State that has caused so much suffering. And we see the danger of continued tensions there. For too long, the people of this state, including ethnic Rakhine, have faced crushing poverty and persecution. But there's no excuse for violence against innocent people. And the Rohingya hold themselves, hold within themselves the same dignity as you do and I do.